On se pose souvent la question de savoir si on est ou si on n'est pas sur l'endroit du travail. Est-ce que je suis sur l'endroit de mon ouvrage ou sur l'envers Dans les catalogues, on vous parle souvent de ça. Faire ceci sur l'endroit, faire ceci sur l'envers. Alors déjà première chose, on ne va pas confondre être sur l'endroit ou sur l'envers d'un ouvrage, d'un travail et tricoter les mailles à l'endroit et à l'envers. C'est pas la même chose. Tricoter les mailles à l'endroit ou à l'envers, c'est une façon de les tricoter. Alors que être sur l'endroit ou sur l'envers du travail, c'est euh, le numéro du rang, en fait. Mais commençons par le début. Alors, d'une manière générale, sachez que l'endroit du travail, c'est la partie de l'ouvrage qui sera visible. A contrario, l'envers du travail, c'est la partie de l'ouvrage qui n'est pas visible. Alors, c'est facile, une fois que l'ouvrage est monté. Alors, on a bien compris que j'allais porter, enfin, moi, je n'allais pas porter cette petite robe, mais a priori, elle va se porter comme ça. Pareil pour cet ouvrage, l'envers c'est la partie qu'on ne verra pas, d'ailleurs il y a les coutures et les petits fils qui traînent, et l'endroit c'est la partie qu'on verra quand je porterai l'ouvrage. Sauf que quand on est en train de tricoter justement euh, le pull, la robe ou peu importe, quand on est en train de tricoter son ouvrage, on a parfois du mal à savoir si on va attaquer un rang en étant sur l'endroit du travail ou en étant sur l'envers. Il y en aura d'autant plus de mal si on fait ce qu'on appelle un point réversible ou presque réversible. Regardons ici ces côtes. L'endroit du travail, la partie visible de l'ouvrage, je ne l'ai pas tout à fait fini, hop, voilà la petite robe, ressemble étrangement à la partie invisible, donc à l'envers du travail. Prenons ben celui-là que je suis en train de faire. Prenons le point mousse, il n'y a rien qui ressemble plus l'endroit du travail sur du point mousse que l'envers. C'est ce qu'on appelle un point réversible. Parce que pour le jersey il n'y a pas de doute à avoir. Si c'est ça que vous voulez voir sur votre ouvrage, quand vous attaquez le rang et que vous voyez la jolie partie de l'ouvrage, la partie qui sera visible, c'est que vous allez attaquer un rang droit. Là vous allez attaquer un rang envers. Pareil pour ce point fantaisie. Quand vous tricotez, si vous voyez cette partie là, c'est que vous êtes sur un rang envers. Si vous voyez euh, la partie euh, Fini, j'allais dire joli, c'est que vous attaquez sur un rang endroit. Mais ça pose beaucoup plus de problèmes sur, euh, avec les points réversibles, euh, oui, avec les points réversibles d'une manière générale. Alors il y a une méthode assez simple pour savoir où on en est lorsqu'on est en train de tricoter, est-ce qu'on est sur l'envers du travail ou sur l'endroit Alors elle est toute simple cette méthode, mais elle n'est valable que si vous montez les mailles comme moi, ou en tout cas si vous utilisez à la fois du fil perdu et du fil qui mène à la pelote pour monter vos mailles. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Là je vais monter juste quelques mailles, avec le fil perdu d'un côté et le fil qui mène à la pelote de l'autre. Je vais en monter 5 ou 6 rapidement. Voilà. Donc vous savez que moi j'ai l'habitude, enfin vous savez ou vous savez pas, que j'ai l'habitude de faire un petit nœud avec mon fil perdu pour pas le confondre avec le fil qui mène à la pelote, comme ceci. Voilà, je suis donc prête à attaquer mon ouvrage. On va imaginer que je fais un pull, hein, peu importe. Eh bien, chaque fois que j'aurai le fil perdu, qui sera du même côté que le fil qui mène à la pelote, ça veut dire que je suis sur l'endroit du travail. Alors, il faut quand même que je vous donne quelques précisions. Premièrement, le rang de montage des mailles ne compte pas dans nos calculs, et quand on rabat non plus. Donc je vais tricoter un rang, le rang 1, qui est un rang impair. Et bien lorsque je tricote un rang impair, 1, 3, 7, 19, peu importe, j'ai toujours le fil perdu qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote, et donc je suis sur l'endroit du travail. Ça signifie tout simplement que soit je note au fur et à mesure que je fais des rangs, je viens cocher, et si je suis, si je suis sur le point d'attaquer un rang impair, c'est que je suis sur l'endroit du travail. Sinon, j'ai qu'à regarder le fil perdu. Est-il du même côté que le fil qui mène à la pelote Donc là, on va dire que je tricote du jersey. Je suis donc sur mon rang numéro 1, qui est un rang impair. Je suis donc sur l'endroit du travail. J'appelle ça aussi l'aller, moi. Voilà. Tout ça, c'est synonyme. Rang impair, aller, c'est la même chose. Endroit du travail, c'est la même chose. Je vais attaquer mon rang numéro 2, qui est donc un rang pair. Eh bien je suis sur l'envers du travail le fil qui mène le fil perdu n'est pas le du même côté que le fil qui mène à la pelote donc comme je fais du jersey je sais que les rangs je les tricote à l'envers je vais faire comme ça donc je vais terminer déjà ce rang pour pas aller plus vite que la musique mon rang numéro 2 est fait j'attaque le rang numéro 3, je suis bien sur un rang impair, je vais bien tricoter ce que j'appelle moi l'allée. et eh bien je suis sur l'endroit du travail. Alors c'est pas encore très visible parce que je n'ai fait que quelques rangs, mais quand j'aurai fait plus de rangs que ça, vous verrez qu'en effet ce qu'on voit c'est la partie euh, que je souhaite visible dans mon ouvrage une fois que je l'aurai euh, cousu. On va dire la jolie partie du travail. J'attaque. Mon rang numéro 4, c'est un rang C'est ce que j'appelle aussi le retour. Je suis sur l'envers du travail. Je le tricote et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Voilà, j'ai fini mon rang 4. Et je serai susceptible d'attaquer mon rang numéro 5. Je suis donc... Sur le point d'attaquer mon rang numéro 5, c'est un rang impair, j'ai les deux, euh, le fil perdu et le fil qui mène à la pelote du même côté, je vais faire l'aller, et je suis bien, en effet, sur l'endroit du travail. On voit bien que c'est du jersey, ça. Ben, du jersey endroit, en l'occurrence. Il faut dire aussi qu'avec leur vocabulaire à la noix, ils ne nous ont pas facilité les choses, hein, je vous le dis. Et lorsque j'aurai fini cette allée et que je vais attaquer le retour, ben, il faut que je le fasse, parce que je ne peux pas vous montrer, en fait, euh, tant que le rang n'est pas tricoté puisque il faut que je vous montre que le fil perdu n'est pas du même côté et que l'aspect du point que je tricote n'est donc pas le même. Donc je vais le tricoter rapidement. Voilà. Là j'attaque mon rang, je suis sur le point d'attaquer mon rang numéro 6. Je suis sur l'envers du travail et on le voit. Voilà. Et j'ai bien le fil. Perdu qui n'est pas du même côté que le fil qui mène à la pelote. Donc vous l'aurez compris, chaque fois que je tricote un retour, un rang pair, un rang où le fil perdu n'est pas du même côté que le fil qui mène à la pelote, je suis sur l'envers du travail. Et chaque fois que je tricote un rang impair, que j'appelle personnellement l'allée, j'ai ce fil qui mène à la pelote, qui est du même côté que le fil perdu, et eh bien, je suis sur l'endroit du travail. Alors évidemment, il y, a quelques, euh, il y a quelques petits cas où on pourrait se poser des questions, par exemple, si je tricotais du jersey en vert. Alors là, je vais vous emmêler la tête, mais enfin bon, pourquoi pas je termine ce rang pair. Je termine mon travail de jersey endroit. Parce que figurez-vous qu'il existe deux sortes de deux sortes de jersey. Le jersey endroit et le jersey envers. Donc le jersey endroit, c'était tous les rangs impairs sont tricotés à l'endroit et tous les rangs pairs sont tricotés à l'envers. Alors que le jersey impair, c'est le jersey envers. Vous voyez, même moi je m'en mêle. C'est l'inverse. Tous les rangs impairs, tous les rangs, tous les allées chaque fois que je suis sur l'endroit du travail, je tricote toutes les mailles à l'envers. Et chaque fois que je suis sur l'envers du travail, vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire sur un rang pair, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc évidemment, si vous utilisez comme vocabulaire maille envers, maille endroit, endroit du travail, envers du travail, c'est ce qu'on fait dans les catalogues, on va finir par s'y perdre. Donc moi, vous verrez, j'utilise souvent le mot « rang pair »,« rang impair », ou bien « l'aller » et « le retour », sachant que mon premier rang est toujours l'aller et que le rang suivant est toujours le retour. Et puis voilà, parce que très honnêtement, ils nous ont quand même pas bien facilité les choses. Non je vais encore finir, je vais faire mon rang numéro 4, alors, ça arrive hein, euh, de faire des ouvrages en jersey en verre. Hein. En particulier, j'ai remarqué beaucoup euh, pour des pulls hommes. Ouais. Bon, moi, je... Alors, à choisir entre le point mousse, qui fait aussi des petites daguettes et le jersey en verre. Je prends le jersey en verre, Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va beaucoup plus vite et ça bouffe beaucoup moins de laine. Alors, le point mousse, on n'avance pas, quoi. C'est super lent et ça vous bouffe une quantité de laine énorme. Donc là, on va regarder ça de plus près. Voilà, je suis sur un rang impair sur l'endroit du travail. Donc je cache le jersey que j'ai fait avant. Voici du jersey envers, ça veut dire que cette partie-là est visible. Ça, je pense que ça a bien dû vous emmêler tout ce que je viens de vous raconter sur le jersey. Parce que figurez-vous qu'il y a une autre solution aussi, c'est de tricoter du jersey endroit normalement, et au moment de le coudre, eh d'inverser l'endroit et l'envers. Ouh, je sens que je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Bon, en tout cas, une seule chose à retenir, fil perdu du même côté que le fil qui mène à la pelote, vous êtes sur l'endroit du travail, à contrario, vous êtes sur l'envers du travail.